Nous qui cherchons l'unité, qu'avons-nous bien pu penser Quant à ces barbares nous avons confié Tous nos biens, nos terres, même les plus sacrés Ces barbares qui avaient fait montre De bonne foi à notre rencontre Semblent maintenant vouloir nous piller Veillons maintenant, ne perdons plus pied Bienvenue sur British History Tea La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu Comment les Romains avaient envahi la Grande-Bretagne Et eh bien aujourd'hui, on va voir que En faisant ça, bah, ils n'ont pas tout gagné en fait parce que là où ça a commencé à péter, c'est quand les Romains ont commencé à se faire envahir un petit peu partout sur le continent et à essuyer des pertes, ce qui signifiait que du coup, ils devaient battre en retraite. Ce qui signifiait aussi euh, moins de territoire et du coup, moins de taxes. Et les Romains, eux, ça leur plaisait pas trop de gagner moins d'argent grâce aux taxes. Parce que les mecs, ils étaient un petit peu habitués à leur confort à la base. Alors après, ils ont commencé à demander plus de taxes pour garder un petit peu leur petit confort. Mais au début, ça passait crème parce que bon, l'augmentation était pas super conséquente. Mais au fur et à mesure que les Romains perdaient du territoire, eh ben, les taxes augmentaient de plus en plus. Et à un moment, ça augmentait à tel point que ben, ça a commencé à rager. Et retenez bien ce passage-là, hein, parce que les Anglais, eux, ils n'ont rien retenu de cette histoire de taxes, hein, puisqu'ils ont refait la même plusieurs fois dans l'histoire, notamment par exemple avec les colonies américaines. Bref, les taxes ont tellement augmenté que ça a commencé à grogner un petit peu. Mais bon, les celtes sont pas passés à l'acte puisque, au final, ils étaient quand même bien tranquilles dans leur termes, au vrai sens du terme. C'est vrai qu'au final, cette histoire d'augmentation de taxes, ça les ennuyait. Mais ça les ennuyait quand même moins que d'aller se faire trancher le bide au front par les romains, quoi. Mais là où ça a vraiment pété, c'est quand, en l'an 60, Prasutagos, le roi des Iséniens, est mort. Bref, imaginez un peu le truc, le mec, il meurt et sur sa tombe, il est écrit « Je lègue mes richesses et mon territoire à mes deux filles et à l'empereur Néron. » Ouais, Néron, rien que ça. Si vous ne connaissez pas, il s'agit du mec qui a fait brûler Rome en une nuit sur un coup de tête juste parce qu'il en veut envie. Bon, c'est vrai que ça semble pas un super choix comme héritier, mais bon, on n'est pas là pour juger. Mais bon, pour Prazoutagos, c'est un moyen de s'assurer une semi-dépendance, c'est-à-dire de s'assurer que son peuple continuera à gouverner main dans la main avec l'Empire Romain. L'Empire romain, lui, a bien l'intention de mettre sa main ailleurs et forcément il refuse que les filles de Prasutagos gouvernent le territoire. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais pour s'assurer qu'elles ne gouvernent jamais le peuple ysénien, les filles de Prasutagos sont humiliées, ce qui veut dire qu'elles sont violées par des administrateurs romains. Pendant que leur mère, Boatissée, elle se fait flageller. Le tout pendant que les richesses du peuple isénien se voient pillées. Donc forcément, après ça, on comprend un petit peu que Boadisset ne soit pas trop fan des Romains et qu'elle ait envie de leur faire cracher du sang. Alors elle va lancer une rébellion contre les Romains en trouvant sur son passage quelques personnes qui commençaient à grogner mais qui n'avaient pas forcément les couronaises de partir seules contre les Romains. En gros, les mecs, la situation leur plaisait de moins en moins et ils cherchaient juste une bonne excuse pour s'attaquer aux Romains. Et ensuite, elle part en campagne contre la plus grande ville romaine de l'île, c'est-à-dire Londinum l'ancêtre de rien que ça. Et j'ai envie de dire que si elle part jusque là-bas, c'est pour montrer qu'elle a bien les choses romains. Tu comprends si le jeu de mots là En gros, tant que les romains ne taxaient pas beaucoup les bretons, ça allait encore, les bretons trouvaient encore plus d'avantages dans cette alliance que d'inconvénients. Mais quand les taxes ont commencé à augmenter, les bretons se sont demandé si cette alliance valait vraiment le coup, et si les romains étaient vraiment si forts qu'ils le prétendaient surtout qu'ils essuyaient des grosses déculottées sur le continent avec les barbares. Raté, vous nous avez raté Eh les romains, vous êtes des Romains. <rire> et grâce à Boadissé, les bretons ont eu la réponse à leur question. Oui, les romains sont vraiment si forts que ça, et non, on ne pouvait pas s'en débarrasser. Bon, après, ce ne fut pas non plus une victoire facile pour les Haut romains, car en partant d'Issénie, Boadissé réussit à atteindre l'ondinome, qui était déjà, plus ou moins à l'époque, la capitale britannique afin de défaire des Romains et aussi afin de brûler la ville mieux que ce que Néron aurait jamais pu faire. Les Romains, eux, ont réussi à réunir une énorme armée, histoire de combattre Boidissé et lui en mettre plein les dents. Mais bon, ça a quand même failli, et quand je dis que ça a failli, c'est qu'ils ont dû se faire un petit peu dessus au départ. D'ailleurs, Boidissé est devenu une figure mythique de la résistance celtique et ses actes lui ont valu d'être connus et adoré pendant l'époque victorienne. Les romains eux sont restés mais au final ils ne resteront pas si longtemps que ça, notamment à cause des saxons. Mais bon, on verra ça un autre épisode. En attendant j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. Mais vous ne pourrez plus jamais dire que la révolte de Boisdyssée n'est pas votre tasse de thé.